Chers traders et investisseurs, mardi 18 juin, bonjour. Écoutez, euh, rien d'autre à dire que Super Mario, trois points d'exclamation. Non, non, non, non, ce n'est pas un jeu de console vidéo d'autrefois, mais bien l'attitude et les propos du président Draghi lors de son discours au symposium annuel au Portugal. La BCE a dit ce matin, vers 10h du matin, qu'elle disposait de moyens considérables pour soutenir les marchés. Donc, il n'en a pas fallu plus pour que les marchés, comme un seul homme, se mettent, se retournent violemment et se mettent à acheter à tout va à partir de 10h du matin. Bien évidemment, tout cela va dans notre sens à court terme. Nous avons, nous avons dit depuis plusieurs jours que nous étions toujours optimistes. Mais comme tout ceci est bien fragile, car enfin, messieurs les traders et investisseurs, pourquoi vouloir à tout prix soutenir les marchés quand le standard impours est à 3% de ses plus hauts Que savent-ils que nous ne savons pas Quel est ce péril apparemment important qui menace Donc, pour résumer, notre conseil persiste et perdure soyez très très vigilants en particulier en swing trading mais bien évidemment pour nous en intraday c'est du pain béni, nous avons bénéficié de ces retournements violents nous avons réalisé ce matin 4 trades gagnants sur 4 ayant généré 3 médailles et pas des moindres diamant rouge, diamant noir et or à l'heure à laquelle nous nous parlons Donc Espérons que cet après-midi ça continue. Nous vous souhaitons de très bons trades et vous disons à demain.